Et yo tout le monde, c'est de Prophet Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Fortnite. Je pense que vous avez attendu ça, mais là c'est un nouveau chapitre donc je voulais le faire pour vous. Donc euh, bah là aujourd'hui on va essayer de faire un top 1. Bah là c'est ça donc bah là. Je suis pas chouchou, j'ai pas encore connu vraiment la saison, j'ai juste de recommencer à jouer à Fortnite, ça faisait longtemps ok les gars, j'ai pas joué. puis ça faisait aussi longtemps que j'ai pas joué à aucun jeu vidéo donc c'est ça que je veux dire. ça devrait être pas correct hop je vous ai dit que ça fait longtemps que plus j'ai pas rejoué wow wow wow c'est un lag wow putain Pourquoi je peux pas sprint Bon, enfin, je peux sprint. Oh, putain, que j'attends. Euh, y a -il des... Mais sprint, espèce de con hein Oh, ça a l'air, ça, ça drift, ces trucs-là. Wow Ça drift pour de vrai, ça c'est ça, c'est une master j'ai averti. Qu'est-ce qu'on fait Merci d'avoir quitté la voiture. J'ai plus qu'on une voiture, les gars wow. Oh, le katana. C'est un katana, le truc, c'est ça. Oh, wow, c'est Oh, je vois pas bien le jeu. Il est moche, le jeu. Je vois pas. C'est parce que les gars, je suis encore sur la télé, donc bah, c'est ça que je vais rien voir. Comme comment on l'avez inter oh, ok, ça faisait longtemps les gars. Ok, oh wow, je sais même plus jouer, les gars, je, je sais plus jouer. Faudrait que des fois je recommence à ne pas jouer hein, des défaut parce que là, euh, ça fait que mon cerveau n'est pas très bon pour euh, jouer au jeu. Oh, wow, on voit rien, rien dedans le jeu, les gars, désolé, les gars, on vous, désolé, gars, on voit rien, si rien. wow, j'ai envie de. T'as peu là, là, regardez, t'as peu euh, ça, ça c'est les boosts, ça vous allez me dire, ça, ça va être les boosts, ça c'est pour les boosts, ouais, ouais, bon, je pense pas que non plus avec le meilleures voiture du monde, waouh, ça bug, je vous avertis, je vais pas réussir à faire top 1 avec euh, un truc comme ça, hein. je suis un simple, je vois l'écran, vas-y, je vole l'écran, on voit bel et bien l'écran, je ai t'avertis, on la voit. On la voit l'écran, on va-y, on la voit. Wow, putain. J'entends des gens, mais je sais pas, ils sont où. Waouh. c'est ça, mais City. Wow, c'est méga comme ville, oui. Ils ont raison. T'as peu, je bug. J'entends ça, coffre Attends, non. Putain, cours Bah, bon, vas-y, là a enfin ça. Non! Oh, la la la la la la la la la la veut pas se Non Non, non, la la la la la la la Ça, ça marche pas! Donne! C'est l'envoi hein, qui me donne. Ça en a pas d'autre coffre. Ah oui, il y a un autre coffre. C'est quoi? C'est pas ouf. <rire> Mec, je ne vois rien du tout dans ma vie. T'es mal, j'ai rien découvert. Et bon, je me vois enfin dans la carte. C'est ça, une nouvelle moto C'est ça, c'est ça, c'est ça, une nouvelle moto Je suis même pas sûr. ça, genre, tu, comment tu fais pour faire des volets Attends, ah, peu, comment qu'on fait pour faire. Euh... Comment qu'on fait Non. Non, non ça tombé. Ouais, c'est que... Cool. J'ai ça depuis tantôt. Ouais, d'accord, ce serait bon. En ah, plus, plus en savoir plus. Euh. C'est ça pourrait être utile, non? Ah, c'est utile en vrai mais qu'on voit rien j'ai envie de checker ah ouais en vrai ça a l'air beau ça a l'air beau le jeu non ah non d'accord d'accord à peu non non faudra que je jente avec Oh cher marchent, je suis pas sûr comment qui marche le jeu Attends mec je, je vois rien Oh t'es mal le coffre Allez donne moi les splash Vous les espier C'est ça les sortes de rails Ouah c'est trop fun Ah bah cool Merci. C'est trop fun attends ce que je peux faire avec les trucs... Oui ah non non non non non non non wow, wow putain non ouf mais qu'on voit rien on voit rien moi, je sais pas si vous voyez hein mais moi je vois rien à quoi ça sert de faire ça pendant que je peux pas c'est quoi qui c'est une tyrolienne je pense je... non je pense je peux descendre non bah ben, ouais Wow, c'est quoi ce pompe? Ah, oh, ok, non, c'est la même pompe. <rire> Waouh! Je me souvenais pas qu'il y avait encore des, euh, des clés hein, euh, par hasard. Euh, Est-ce que vous pouvez me donnez des clés, les gars? Donnez-moi des clés! Quoi, la lumière dans le ciel. <rire> mais je me souvenais pas d'avoir mis de ping. On me dirait ouais, les gars de la commande si j'avais mis un ping, mais moi je suis pas sûr. Wow, putain, je vois rien. T'as wow, pas on voit rien. Bon là c'est mieux. Là on voit quelque chose, moi. Là on voit quelque chose. Enfin, voilà on voit quelque chose, moi. Oh putain. Bon, je vais peut-être pas trop m'en occuper là. Oh les lais. Ça. Ah ouais, euh, ouais, quand même, j'ai toujours euh, sans HP. Bon, les gars, c'est la but de la vidéo, c'est euh, de faire top à merde et bouger. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on, on peut. Bah, Vas-y, on va faire des courses. Oh Putain. Bon bah les gars ça va être la fin de la vidéo Donc euh, bah ça c'est dit Ciao ciao